Salut tout le monde Ce matin, je vous montre une nouvelle technique pour créer des bougies. Comme vous voyez, il y a un aspect d'alvéole. Et en plus, on va utiliser que des produits de recul. Pour faire ça, on a besoin d'emballage en polystyrène, de la colle pour polystyrène aussi, des mèches à bougies, des restes de bougies, et naturellement, une casserole pour faire chauffer la cire, une pince à linge, du sucre glace bleu clair ou blanc, si vous l'avez à la maison vous pouvez rajouter un petit peu de neige structurée. Avant tout, il faut coller euh, la mèche au fond des moules en polystyrène, dans ce cas j'ai une mèche assez longue, mais si c'est Assez, vous pouvez récupérer, on va dire, les petits pieds en plastique. Vous pouvez prendre de la mèche métrature. bien sec avec une pince. Vous pouvez garder la mèche bien droite et bien au centre. On va commencer à faire chauffer la cire. Je voudrais faire des rayures donc j'essaie de choisir les couleurs. Je vais faire chauffer ma cire à ben marie tout doucement. enlever les saletés dans la cire et voilà on est presque à la bonne à la bonne température maintenant je peux couler ma première rayure de cire Et je laisse bien sécher. vous avez des boulets d'air, vous pouvez souffler délicatement sur la cire avant le séchage. Il faudra de temps en temps nettoyer la poêle pour enlever les impurités qui sont dans la cire qu'on a récupérée. Et voilà la dernière étape. J'ai rajouté la couleur blanche. Je vais rajouter un petit peu de sucre glace pendant le séchage de la cire. Vous pouvez rajouter des paillettes, de la fausse neige. Et maintenant, je touche plus pour un, un jour et demain, je vais démouler ma bougie. Après un jour de séchage, on va démouler le bougie ça, on peut les récupérer, la mèche en plus, et tout doucement, on va casser notre en polystyrène. La bougie, elle est finie. Je vous montre bien euh, l'effet des sucres glace dans la cire. Si vous avez euh, des petites imperfections, vous pouvez, euh, avec un allumé gaz, euh, faire fondre la cire et boucher les trous. Vous pouvez aussi profiter pour faire fendre, fondre bien les bords. Vous pouvez utiliser aussi la simple et petite allumette. Et si vous avez à la maison, vous pouvez sur les bords donner un petit effet de neige. J'espère que c'est tout ça vous a plu, et surtout, à bientôt avec Roby et plein plein plein d'autres idées. Ciao